Bonjour à toutes et à tous, on est là pour parler du débat sur le déploiement de la 5G à Nantes. Je suis avec Thomas Maréchal qui a fait de l'éducation au numérique et qui fait aussi partie de l'enquête sur le numérique au sein de Nantes en commun. Bonjour Thomas. Bonjour Margot. Est-ce que tu peux commencer en nous disant pourquoi est-ce que ce débat surgit particulièrement en ce moment il se trouve qu'à la fin du mois, très précisément le 29 septembre, euh, les fréquences vont être attribuées aux différents opérateurs télécom. Donc on est à la fin euh, du processus d'attribution et vraiment au, au début euh, du lancement et du déploiement de la 5G dans les différentes villes en France. Euh, il se trouve que ce débat est apparu pendant la, la campagne municipale dans différentes villes et particulièrement à Nantes. Ça a été un enjeu de négociation au deuxième tour entre ELV euh, et Johanna Roland euh, PS. Et il se trouve qu'on attend un moratoire ou une décision de moratoire sur la 5G à Nantes. Il y a une tribune qui est apparue euh, dans la presse il y a quelques jours, avec différents élus, maires et députés, qui ont signé donc une tribune en demandant à l'État de, de mettre un moratoire national sur la question. Mais Johanna Roland n'était pas signataire de cette tribune, et donc on se pose la question, euh, qu'est-ce qu'on attend à Nantes euh, pour, que euh, qu pour que ce moratoire advienne, ou quand est-ce qu'on met la pression sur l'État pour que ce moratoire advienne Très bien. Est-ce que tu peux nous dire un peu, pour qu'on comprenne bien le débat, qu'est-ce que ça va changer pour nous, le déploiement de la 5G dans une ville comme Nantes Alors, au niveau individuel, c'est-à-dire pour vous et moi, ça va être grosso modo une augmentation du débit, c'est-à-dire sur nos smartphones ou sur nos ordinateurs, on va pouvoir surfer plus vite sur Internet. Point. Euh, après, il va y avoir tout ce qui va concerner les usages euh, industriels euh, et ou entrepreneuriales euh, On estime que dans les premières années de, du déploiement de la 5G, euh, ça va surtout concerner tout ce, qui va, tout ce qui va être autour de la vidéosurveillance. Euh, et dans un deuxième temps, il y a tout ce qui va être le développement des activités autour de la télémédecine. Euh, ces usages-là, ils interrogent un petit peu le type de société euh, que l'on veut. Euh, bah, sur la télésurveillance, pardon, bah, on voit bien qu'il y a un enjeu de surveillance du citoyen avec les caméras, avec les, la reconnaissance faciale qui sont déjà euh, par petites touches et dans certains endroits, des débats qui, qui, qui apparaissent. Euh, et sur la télémédecine, euh, moi personnellement, je m'interroge sur le, le, le, la grande lessiveuse de l'hôpital euh, public qui est en train de se, de, de se mettre en place et euh, de voir des déserts médicaux justifiés par la télémédecine. Donc à travers ce que tu es en train de nous dire, là, on voit que derrière cette question de la 5G, d'une cinquième génération de débit Internet, il y a des débats bien plus larges qui sont en train de se poser, des questions de société bien plus profondes. Est-ce que tu peux mettre en avant quelques axes bah. Moi, j'en vois trois qui sont évidents. Le premier, ça va être un petit peu le, le sens de nos vies, ou en tout cas, quel, quel, quel type de société, dans quel type de société on a envie de vivre. Euh, parce que l, l, on voit bien que les différents usages que j'ai présentés avant à travers la télémédecine ou la télésurveillance, ça nous emmène dans une direction. Euh, et est-ce que cette direction-là est désirable Est-ce qu'on euh, a envie de vivre dans une, dans une société où il va y avoir éventuellement des caméras partout, euh, le développement de la reconnaissance faciale, parce que c'est un petit peu, je dirais pas ce qui nous est vendu avec la 5G, mais on sent bien que c'est des usages potentiels, et, et donc une fois que ça sera là, est-ce que à ce moment-là le citoyen aura le pouvoir de dire stop euh, Je ne sais pas, enfin on ne sait pas. Euh, ça c'est le premier point. Le deuxième point, ça va être le, tout ce qui va concerner l'enjeu écologique, euh, parce qu'il va y avoir une dépense énergétique euh, très supérieure, on estime à environ trois fois supérieure. C'était une donnée qui avait été donnée euh, par le, le PDG de Book Telecom devant son, son audition au Sénat. Euh, et donc, on a tout, toute cette, cette rhétorique de euh, continuer à dépenser toujours plus d'énergie dans une planète qui est finie, et est-ce que la 5G est compatible euh, avec un modèle écologique qu'on essaye de créer, euh, qui soit plus résilient, plus sobre, euh, ben, on s'interroge, on pose la question. Euh, sachant que ben, la 5G se superpose à la 4G, qui se superpose à la 3G, etc. etc. Donc est-ce qu'on est, qu est dans, un, dans une infrastructure qui nous permet tout ça euh, ou pas La question mérite d'être posée. Et le dernier point, ça va être euh, l'aspect démocratique. Euh, de manière assez claire euh, sur les enjeux technologiques. Les citoyens sont peu ou pas consultés. Il euh, n'y a pas de, de vote. Euh, le citoyen n'a pas été associé à aucun vote euh, concernant le déploiement de cette technologie. Et donc, euh, bah finalement, on est un petit peu désarçonné quand, en plus, euh, on voit euh, notre président euh, Emmanuel Macron qui euh, renvoie un petit peu les arguments des gens qui se posent des questions euh, en les traitant d'amiche notamment, c'est-à-dire des gens qui remettraient en cause complètement, dans une version très caricaturale en plus, euh, tout rapport à la technologie. Non, la question, c'est pas ça. Il faut qu'il y ait un débat. Euh, serein, tranquille, euh, pour qu'on puisse savoir si euh, c'est un tournant que la société dans sa globalité a envie de prendre ou pas. Localement, nous ce qu'on veut, c'est avoir un débat sur le déploiement de la 5G, mais aussi sur toutes les implications que ça va avoir sur nos modes de vie en tant qu'habitants. et habitants. Est-ce que tu nous peux nous faire un topo sur ce qui est possible de faire ou pas pour une mairie ou pour une métropole Alors tant au niveau de la mairie que la métropole, euh, la mauvaise nouvelle c'est qu'il n'est possible de rien faire. Donc, euh, le Conseil d'État a retoqué déjà plusieurs euh, arrêtés municipaux autour du déploiement des antennes 5G. Euh, et donc, on a la sensation qu'il n'est possible de rien faire. Maintenant, nous, on croit au rapport de force politique. Et on a envie que Nantes euh, soit à l'avant-garde de ce débat. Il y a déjà d'autres villes de France et des élus qui ont appelé via une tribune à un moratoire sur la 5G. Et donc on a envie que Nantes leur euh, enjoigne le, le pas. Euh, D'autant plus que c'était un engagement de campagne euh, et de négociation entre le PS et les Verts euh, à l'entre-deux-tours. Et donc on se demande un petit peu pourquoi euh, ils sont si timides euh, à apparaître sur la scène nationale sur, euh, sur ce débat-là. Alors mobilisons-nous pour qu'il y ait un moratoire sur la 5G à Nantes et dans la métropole.